Bonjour, euh, j'espère que ça marche, je suis <rire> malheureusement confinée à la maison donc je n'ai pas ma team avec moi, euh, je suppose que ma team est en connexion et La team, lai khalikoum, et si vous êtes connecté et que vous recevez cette image il y à des messages que, que je ne démarre pas dans le vide, que je sache qu'effectivement tout le monde est, est connecté je ne sais pas si je vais recevoir les messages ou pas. Ce n'est pas ma page en même temps, mais euh, voilà. J'essaie de me connecter aussi sur l'autre. mais En tout cas, je vois des nombres de personnes qui se connectent. Je suppose que c'est bon. Vous allez me donner juste euh, un petit moment. Le, le, le fait de, de vérifier Hedgy et je suis avec vous. Donc aujourd'hui que je ne suis pas avec ma team Et je suis en train de voir Comment je peux me connecter sur mon ordinateur Sur aussi l'autre page pour voir si c'est le, si le live qui est là ou pas Ah voilà Maybe It's this Bon peu importe, je vois pas très bien. Je vais me lancer en espérant que, que je reçois les messages. Les messages, je les vois pas. C'est pas grave, mais je vois le nombre augmenter. 110, 120, etc. que live, que sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est en train de travailler sur d'autres projets. Mais à la team, à l'international. a vraiment confiné d'autres choses. Mais me c'est ce qui le coronavirus, je me suis sentie obligée, obligée de pouvoir faire quelque chose. C'est la Pour ceux qui le savent, j'ai un garçon il a 20 ans, il habite Barcelone. Et il va Comme quoi Entre le moment où nous sommes, ou le moment où nous sommes, c'est tout les barrières italiennes. Très vite, c'est les barrières italiennes. On s'est retrouvé sur la France. La France a tous les barrières. Nous avons retourné par les barrières. Nous le Portugal. Nous avons les barrières. Et on a trouvé un vol de rapatriement. Lastminute.com laie Parce qu'on aurait pu... Nous avons fait tout le dernier vol. Car nous sommes fait portugal la la wali dar les flous la la les la donc aujourd'hui je fais une énorme prière je mn li dkhalt le portugal pour être 14 de choc d'émotion de de d'attente de points d'interrogation de donc euh... اول حاجه بغيت ندير اون بريير الله يشوفو حاله الناس اللي بقوا اليترونجي الناس ديالنا المغاربه اللي في الخارج جربته ما كيحس بالمزود كما كنقولو غير اللي مضروب به بكيت وتفقست وسخفت ومت واحد و خيالية وخايبة وجوع النوع وكلشي بلي ماسك وكلشي بلي وكل ما كل كلشي كيتدار وكلشي كيت قاتلف لي كونطوار سي ان كوشمار في الفيلمات كاع داك الحوايج اللي كنا في لي فيلم دوغور ديال هادي خمس سنين 10 سنين 15 عام عشتهم اي جو في الخارج اللي كيعيشو اكثر من هادشي دونك اونجوردي الله يشوف من حال الناس اللي ما دخلوش عند في الخارج ما المغرب والله يلطف بهم لي باهون اللي كانوا مشاو pour الخدمه وما دخلوش على وليداتهم والله يلطف بهم والله يلطف بالأمة أجمعين هذه من جهة ثاني حاجه اللي بغيت نقول ان غران ميرسي لو كور ميديكال شتيلي ما كتوقفش على الحاجه ما كتعرفش قيمتها نهار كتوقف عليها عاد kat كتقول على قيمتها شوف لكور ميديكال إحنا كنا لا الاحتمالية الحمد لله جالس يكون فيني أنا في الطارف أنا بحالي بحالي كم جالس في الطارم شدة ليه ماي كان نحمد الله بس عندي حسب الأمان كنا كل قسم الله كل شرب لي قسم الله جالس مع حبابلي هو مومعه وولدي إلخ je que les gens qui le corps médical, on est là aussi grâce à eux parce que Roma, ils vraiment des Donc, un grand big up. Un, big up. un big up, un big up, un big up, le corps médical. Un big up aussi les gens. C'est l'amour. C'est l'amour qui veille à notre sécurité. Ils veillent à le fait qu'on reste en confinement ou qu'ils utilisent les moyens qui les chefs ou Et ce pas grave. Mais le ils veillent à ce que ne sont pas les gens les plus les plus les plus les les les les les les pourquoi? Avant de parler du mindset positif, parce que c'est le but, d'abord, dans mon coup, je vais les messages. Nabil, <garde> Moustapha, mon équipe, je vois qu'il y a 1115 personnes qui ont dit message, mais je ne sais pas comment faire, je ne les messages. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Je ne sais pas. Bref, je pense que c'est un live sans être un live, parce que je n'arrive pas à voir vos messages, je ne sais pas comment faire. Mais l'essentiel, je suis là. Après, vous pouvez m'envoyer les messages... Tetme le live, d'accord Ou là pendant le live, quand je vais être je prendrai la journée, mais qu'il je suis en confinement, je suis là présente pour vous. Et Rajin Jobkoum, alors que j'ai dit, d'accord Autre chose, le, est, euh, le mindset est très important, Alech. باسكور بكيم تاعنا اول حاجه اوجوردي امتحان اللي هو امتحان ديال الدنيا الدنيا من كت نهار كتخلق حتى نهار كتموت اي سا صافي واحد من الامتحان اللي غادي ندوزو اي سي باسي يا ما كل واحد فينا هذا امتحان وبدير عام جينيرال سي باسي غاف لو مايندسيت بوزيتيف فرانشمان سي هيبر امبورطون ça veut, que ça veut pas dire que ça veut pas dire que je me sens plus forte que les autres mieux immunisée euh, euh, dans un quartier euh, où le confinement est mieux que les autres ابدن ابدن عندي حاجه وحده سميتها الايمان جي كلكو لا foi، لا فوا فاش لا foi فلومانيتي لا فوا لا foi بمتى واحد سدر ما نهار فوق من نهار وفال في وفالك الاجل النهار غيفالك الاجل فواحد بروحك, بروحك النهار وما Personne n'échappe à sa destinée, sa fille Céline Ça pour moi c'est la chose la plus importante. Ensuite, j'ai vécu récemment une expérience incroyable. J'ai vécu deux expériences, les Rana Aoulikoum, ou qui n'a rien à voir avec le Corona, ou qui a à voir avec le Corona. Alors, celle qui n'a rien à voir avec le Corona, elle est vraiment où je détenais le coronavirus. À Dakla. Euh, on, on a des animaux, on a qu'on monte les animaux et je viens de lancer une association d'archi les animaux et j'adorais avoir tru, euh, trouvé des gens les gars ils ont une l'association anyways on a des petits chiens le temps euh, d'unel home la stérilisation j'ouche sur wildo layback wildo a deux vingt et un chiots là il y a quand même plus de vingt et un chiots on a l'association de elle m'a aidée etc entre temps là c'est loin, un Vétérinaire pour pouvoir les stériliser, pour pouvoir les vacciner, c'est hyper long, hyper loin, hyper compliqué. Bref, 21 jours, quand même le petit, il faudrait que je puisse trouver... Il faudrait que je trouve des familles pour les adopter. En attendant, je me suis dit, bon, on va faire des vidéos, etc. D'ailleurs, il y a des vidéos, peut-être que Mais... Rodrelle, il est la maladie du carré. Pour les choux la maladie du carré, c'est une maladie comme le coronavirus, très contagieuse et surtout mortelle. Donc, on a isolé. C'est fou comment même la nature vous apprend des choses sur ce qu'on vit aujourd'hui mais en fait on n'est pas on fait pas attention à la nature on est tout le temps le On le travail a l'oula le salaire l'entrepreneuriat construire un empire et en fait on fait plus attention à l'essentiel en tous les cas euh, on a séparé les choses il y avait 10 jours, là, et il y avait 11 jours. Là. Et après, même si on les a séparés, les 10 jours, et les 11 jours, bien que, on s'est rendu compte que le confinement, on n'attend pas temps. On attend le confinement, ce qui fait qu'il y a un temps, mais il y On va au moins sauver les parents. Donc, les parents, les enfants, les bébés chiens, collent dans un endroit et vous savez ce qui s'est passé donc ils les uns après les autres le a ça n'a rien à voir c'est pas un coronavirus ça s'appelle la maladie du carré les qui est les très faibles etc à la fin ça ne sert à rien d'attendre il a parce que de toutes les manières ils vont mourir donc il le parce que il a et vous savez ce qui s'est passé bien qu'elle flottait au fur et à mesure, et quelque chose de magique s'est opéré, Shneia. C'est que fait avec le lot, quand je progressais plus en forme que les autres, une petite chienne plus dynamique que les autres, etc. Ou qu'elle souffre, tout le monde qui est autour, elle me lâche, elle me lâche. Il y a la femme quatrième, il y a Bouhida. Et au moment où ils me jettent, moi, ils me jettent, moi, ils me jettent, moi, ils me jettent. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle était résistante. Aujourd'hui, on l'a appelée Hope. Il y a l'espoir, elle existe, elle est là. Et on s'est rendu compte, on s'est dit, waouh. Elle a mon apprentissage. Alors, je partage ça avec vous parce que le thème d'aujourd'hui, alors je le partage live, c'est pour vous dire comment il coule un truc, un mindset positif face à l'adversité, les problématiques, les choix de la belle, à y a le corona virus, il y a juste un examen. La rien. Tout le temps, il y a un examen. امتحانات شخصيه عائليه فيونسيير سوسيال اكسيترا هذا امتحان كلمة الامتحانات كاملين ايش متي دي شوف ربي اذا كتب عليك باش تموت راه تموت، وخا يحطوك في ان بوكس ستيريليزي فيتيدوجافيل ولي ماسكولي غوليتوني وديكسي تيراتو تراطو نتق زلقان بحال هذيك لا اللي شفت في الكورونا فيروس ضحكاتني واحد دخل الدار وبقى يغسل ويحك ويفرك ويغسل ويحك, ويحك ويفرك ودلكم بونيزون كلاب بلاستيك ولي غانتيل لهنا ويسي استيرجيل هذا ودار لو ماس خرج ولي ضربه طوموبيل صافي سالينا الاجل ديالك ملي كيفول كيوصل هادشي م تصدي هاد لا شين من نشبي هو بعالي المفخخ عاد هذرت معالي يوم مفخخ مرات وعندها كورونا فيروس أول واحد اللي هو قريب مني سمعت عن الكورونا فيروس أنا كنت الكورونا فيروس غير فلشين في إيطاليا مش إن شكو من الآخر فلشين في إيطاليا في لا في لا لا لا ل... ل... غريس ل... هونغ كونغ إكتر مع ما نسمع كواحد في عائلتي أنا عائلتي مرات خويا، عندها لكورونا فيرجيتي ووو، مني قالها ليه متوس خفت وتقبس كل شيء وا، هم درا، إيش شو حقه، وليدتك، عنده شو جولي جو دتك، شو وليدتك، أنت، عمره، قال لي شوفي، صعب سهل، وليدك جا عن كورونا فيروس، عادمهم، مني عادمهم. ويا ربي تقدرني باش هاد كورونافيروس مي, مي مي مي مي ادينيش حيت وليداتي ومراتي ما عندهم حتى واحد الا انا ما قابلتهمش غنوليو كلنا الدار ميتين سخفانين قال لي وقلت يا ربي كنحمي راسي بالقدره الالهيه جات لي ما Résus positif. Les médecins, c'est pas moi qui le dis, mais n'achète pas. Vous allez chercher sur le net. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont dit que les gens d'elle haut résus positif, mais ont le coronavirus. Mais tout ça, c'est pas pour vous dire Hachi. Mon frère a fait preuve de plusieurs le mindset les Elle s'est dit chauffe. Elle a le coronavirus, mais elle le mindset de la vie de mais vie de la vie de la vie de a vie de de de de il a de le de la a mindset ma عليك بحال هكاك a mindset kaykhlik t t نحن mi تت ratek aujourd'hui on est dans فدارو تخيلوا معايا كنديرنا إن une, une campagne وخلصنا فيها لي مييور في العالم وطلبنا الناس ديارهم ولا واحد كنت, كنت كان قدر يحترم هاد لاكونسييل واخا كنعطيت ليهم ان التضخيم ديال الكبير علش، بس que l'enjeu ما كينش دابا كبير ليه تنال ليه أمرنا إلخ. but كين اٍن other الله يكون في العون كلي سكن في 30 متر، كلي سكن في 50 متر، كلي سكن في 100 متر، كلي ساكن في 4000 متر، كلي سكن في 2000 متر متر كاري de de متر. moi اللي عندي وش عندي باش وش عندي, باش نشرب. واش عندي après le confinement, <muchempeat> donc aujourd'hui, plus que jamais, le mindset de vous est très bien, très bien, a dit أنا كان أقول لي وفعلوا الأجل رغاي جيل كورونا ويمكن بالعمر كيف كان يقدر يأخذ بالعمر ديا زلق في حمامه ما يطف قياس الخركسيدات أو لا ااا أغي كاردج نعم مش هتشيلي كنقول كنقول لابد كورونا سكيفش الناس بور كورونا يكون et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui le mindset d'eux de manière à affronter la Qu'il y, qui ont les messages sur les réseaux sociaux les meetings, les ans, le coronavirus. Donc, ils, ils il ne il les opportunités. Mais je ne pense pas cette époque, opportuniste. ce que je dis, c'est que عندك هناك من كين هناك من تكتب على رأسك وتقول هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ولا هاد هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون واش غنخليه يحطمني واش يدمرني ولا نحاول نتفاعل معه باش نخرج راسي من هذا الورطة دي بكثير من بلوس بوزيتيف aujourd'hui je vais vous dire moi ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux انا ما نكذبش عليكم الحص باسكو كنت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 Ma mission, elle, elle c'est ma mission de vie de pouvoir accompagner les gens dans des moments difficiles parce que euh, Rabbi, ou, Rabbi, a de la passion et de la bras, le corps et ça me fait plaisir et je le fais avec plaisir et je le fais avec mon corps et mon cœur et mes compétences et mes techniques. Et... Donc aujourd'hui, moi je me dis, j'ai vu mon frère. Mon frère, c'est un exemple pour moi. تو علاش ما قلتيا لناش قال ما بقيتش نقولها لكم خفتكم تبداو ديروا لي البارازيتاج في ودني وتبرسطوني تقول في الداريه عندك ولادك ناري عندك هادين نديرك انا قلت شوف أنا خاصني نعاون وليداتي باش ما الله ما يكلناش نطيحوا بربعه حنا بينا بربعه فلاسامي الا طاحوا ثلاثه انا خاصني نبقى واقف سا سا فو ديغ كو في العمر ما على لا ديستين مي لو مايند سيت اي تري vous accompagnez les vôtres. Comment vous vous accompagnez tout pendant cette période difficile? Quel Il y a des personnes qui passent toute leur journée à en train de voir. Je maintenant. Je Je Je Je un un de toutes les manières fanhari غادي ناخذ سو... سوي عاد المكانه sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur les gens que je suis, je aujourd'hui moi je I'm not here to tell you that suis pour corona, Il y pour parler corona, corona, a un corps médical, il a a énormément de médecins a little bit of a little sur la a qui bit of qui la corona, qui qui qui a qui bit of je à partir toujours d'une avec mon équipe à distance, avec les moyens techniques. Il n'y a aucun message qui me fait un challenge parce que ce peut-être pas ma page. Mais il y a quand même les messages. Je voulais être comme demain et après-demain avec mon équipe, on va répondre aux messages. Mais qui fait a un certain nombre Un, comment rester positif. Deux, il, faut il y a le traumatisme qui est la schizophrénie. Pas la schizophrénie, la psychose mondial. Tell votre journée. de dans un environnement très votre votre votre le corona à côté, c'est le Parce que le corona, quand on est dedans, on a le corona. Mais à l'intérieur, c'est etc. Mon objectif, c'est pouvoir vous accompagner. La la période, dire au quotidien. Je veux dire, je dire, la planification de la journée la gestion de le temps' comme la gestion humaine li lien donc euh, j'aurais adoré la vérité avoir <rire> vos messages je sais absolument pas comment je peux faire' quand, quand il y a la page mais zéro message c'est peut-être parce que c'est pas ma Ma page, mais je ferai euh, dorénavant tous les, tous les lives sur ma page euh, Facebook ou là sur euh, Instagram. Euh, en tous les cas, voilà ce que j'ai décidé. Euh, et ce que je vous invite à faire aussi. Euh, comme chaque jour qui passe, c'est ou la Il est unique, il est irremplaçable et reviendra jamais. Des crises, on en a eu tant. Il n'y a qu'à voir la crise dès 2008, qui a été une des plus grosses crises financières, etc. Eh ben, l'humanité a survécu. Ah, les non, en 2020. Quand vous voyez la, les, les pandémies, Ebola, la fièvre jaune, toutes les pandémies qui ont existé de par le monde et depuis que l'univers existe, la lèpre, le la choléra, est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que ils ont eu peur? Est-ce qu'ils sont passés par des moments difficiles? Oui. Mais, les brides, comme tu fait, de de la qui une difficulté, c'est très simple. de qui qui ont des difficultés, qui qui qui c'est la deuxième catégorie de gens, les qui l'accent sur comment, dans comment je peux aider les gens. Aujourd'hui, on a montrer des choses sur le net. les gens, par exemple, des entreprises, le Les qui ont entreprises, les ou les بلدنا ou nos المواطنين déjà, qu'elles ont l'activité de leur, qui ait l'idée qu'ils prennent des masques, qui ait l'idée qu'ils prennent des tenues de protection, qui ait l'idée qu'ils prennent, hein, donc les les les gels, les qu'est-ce qu'on les metteurs, qui ait l'idée, ils la livraison à domicile, même ici, fl me j'ai trouvé ça génial, des entreprises, mais j'ai vu des stories, on va pouvoir vous les partager une bille, si tu m'entends, s'il te plaît, partage les stories de la donc les les entreprises ليقالوا خليكم في داركم، إحنا قا نوصلكم للمأكلة اللي عندكم والماكلة هندوما وكذروا دي فوتو جنس دي جلهم لازم رايي بلا ماسك بلا تغسل ما مع كامل أسف. با ما كان هذاش على opportunist كان هذا على يا إما كيكون حبيبكم يا إما كيكون عدوكم يا إما غتصلحو في الصالح لكم كيفش نحمي عائلتي وكيف نهز الراس من المراه لكورونا فيروس وكيفش نشوف كيفش غادي نقدر كنا ما شكل كل اللي عنده خس وخس الطور اللي يخلص اللي في الشركة il faut réfléchir aussi à comment la situation être de retrouver ras comme maintenant hein dis-là que tu que de donc aujourd'hui moi ce que je vous propose une journée faire 48h qui est les et ils veulent se, quelque part se dédouaner de ce qui arrive et quitter la politique de l'un, la politique de l'autruche et les personnes les elles vont affronter le problème. quel de de Comment je peux faire pour surmonter Donc moi, ce que je vous propose. C'est que je vais vous accompagner. À quelle fréquence Je ne sais à quelle fréquence, mais je vais vous accompagner, mais je vais annoncer sur mes réseaux sociaux à quelle fréquence je vais vous accompagner. C'est comment, un, réorganiser votre journée. Deux, je sais que ce n'est pas facile comment réorganiser la journée. sont avec un partenaire. Ce n'est pas évident de se retrouver à 24 avec un partenaire. Ce n'est pas, pas évident. Ils sont sur le point peut-être de perdre leur boulot. Comment ils peuvent tenir le coup jusqu'au moment où ils trouvent une autre alternative. Les chefs d'entreprise. Donc, comment je peux aussi anticiper sur l'après-corona Pour moi, le corona, c'est pas le seul problème. Beaucoup de gens qui déroulent l'accent réel le la corona. Mais en fait, non, le corona à lui seul, ce n'est pas un problème. C'est l'après-corona qui est important. Personnellement, je vais vous donner un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée. Le choc total et absolu. le choc total et absolu. Et après, le l'urgence. Je y a un responsable, la gestion de la Minsbagna, de la Minsbagna, de la Minsbagna, de la Minsbagna, de de la de confinement, et ensuite, je me suis dit, ok, c'est peut-être la meilleure occasion aussi pour créer des choses, faire des choses. Donc, le but, c'est de vous dire, inchallah pour les jours à venir, comment vous allez organiser la journée d'yelkom. J'ai dit, trois jours, j'ai le confinement plus fort qu'il fasse trop tôt. Euh, c'est un live un peu frustrant. Malgré tout, je suis parce que je n'ai pas vos messages qui montent, j'ai pas vos commentaires qui montent, j'arrive pas à interagir avec vous. Euh, mais c'est pas grave parce que c'est le début d'un accompagnement. Je vous promets, euh, en tous les cas, je euh, Je vous invite encore une fois. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos questions. Euh, je vais poster des choses sur mon compte Instagram, chaîne. Allez, je vais faire un petit sondage euh, pour euh, évaluer le live, est-ce qu'il a répondu un petit peu à vos questions ou pas. Euh, mais avant de vous laisser, j'aimerais vous donner, on va dire juste un petit aperçu sur comment doit être votre journée. Ce n'est pas un mode opératoire, comment vous deviez peut-être vous organiser il y a votre santé qui est capitale et vous devez la protéger absolument. On en a suffisamment parlé, les, les gestes sanitaires, le citron pour la vitamine C, la vitamine C, etc. etc. Mais pas que ça. Mangez à des heures régulières. Faites du sport. Euh, Reconnectez-vous à votre spiritualité. Passez du temps sur vous à vous poser des questions. Formez-vous sur des lacunes, sur des compétences et surtout essayez de voir que, d'une manière générale, dans chaque challenge, dans chaque difficulté, dans chaque crise, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit, d'accord C'est l'histoire de l'humanité qui le dit. Quand on voit toutes les choses qui se sont produites, les on a eu des phénomènes positifs extraordinaires sauf toutes les pandémies, toutes les crises financières, les 2008, 2014, 2029, il y a eu des choses très positives parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu le il y a eu des personnes qui ont eu le il y a des personnes qui ont eu des choses négatives et il y a d'autres personnes qui ont eu des choses très positives. Regardez comment vous pouvez aussi capitaliser sur euh, comment je peux rebondir après corona. Je nomme les opportunités sur lesquelles je peux rebondir après corona. Alors avant de vous quitter aujourd'hui je, je, je m'engage vis-à-vis de vous à vous accompagner comme je peux avec euh, l'énergie que j'ai, avec les compétences que j'ai et avec euh, ma présence est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vous intéressent Est-ce qu'il y a des problématiques en ce moment euh, qui, dans lesquelles vous êtes confiné, l'étubré ou à un moment donné vous vous dépassez Si oui, laissez vraiment des, des, des commentaires euh, en bas euh, et je vous promets qu'on reviendra très très vite avec la team cette fois-ci sur, <rire> sur mon réseau parce que je n'ai pas réussi euh, vraiment à me débrouiller depuis ces réseaux. Euh, encore une fois, euh, je fais une énorme prière à toutes les personnes qui sont loin de chez elles. Je fais une prière et, euh, euh, à Seder Je remercie le corps médical. Énormément de gratitude pour euh, euh, les, les gens de, de l'Amen. Ils assurent notre protection. Prenez soin de vous. Euh, restez positifs. Je vais vous dire, c'est pas parce que c'est mon frère, mais j'étais très admirative devant le comportement de mon frère. Il est en France, mon frère, loin de moi, loin de maman, loin de mon papa, loin de sa famille. Il est avec ses deux enfants et sa femme. Et pendant trois semaines, je suis venu l'énergie négative. Et il a dit J'ai eu trois semaines, mais quelque part, moi je suis convaincue que il a repiqué les moyens pour pouvoir le confronter à condition de le vouloir, à condition d'y croire et d'avoir la foi »« L'humanité est belle » L'être humain, Berta la résilience. C'est comme le phénix. Il meurt de ses centres. Nous, on est comme ça. On est capable de surmonter l'impossible. C'est pour ça qu'on est différent de, des autres êtres vivants, les hommes les animaux. C'est l'être le plus intelligent et le plus fort que le Créateur a mis sur Terre. Donc, utilisez la force que vous avez. Puisez votre énergie. Le sport, la méditation, les prières, les formations, chacun son chemin. Trouvez-le, accrochez-vous. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau live avec votre interaction cette fois. Désolée pour l'aspect technique, mais c'est pas grave. Moi j'étais là avec mon cœur. Je suis sûr que je vais lire vos messages et je pourrai y répondre. الله يحفظكم بوسك يا